Mais vous savez, ça, c'est si un procès d'intention. Il n'y a des de des propos qu'en réalité, il n'y a traduit dans la propre prise de C'est toute difficulté-là. Or, nous nous pas de débat, et je n'y témoins qui viennent, ni ça qui parlait effectivement de la gestion cataclysmique du CHU, et ni on témoin qui vient et qui explique Qu'est-ce que ça y est d'être guadeloupéen hein? Ça veut dire descendant, afro-descendant, descendant d'Africains réduits en esclavage, avait culture là où on est là, avait histoire là où on est là, avait tout bagage là où on est là. Et ça, il faut oublier là, c'est que créole là, la, si on langue que nous créé, on, on langue que nous si nou inventé pour nous te parler entre nous, pour yo ne puissent pas comprendre ça, nous te, te disant nous. Et lè ou kavine en long procès comme ça, elle gris de lecture ao. Et nous, nous n'étons nous. Et nous ne pouvons pas n'étayer. Parce que nous sommes pas en même l'arrel là. La. Nous sommes pas en même mouna Et à part qu'on manque de respect, de dit que tout moune, c'est tout monde Mais nous sommes pas en même l'arrel là. La. Chaque moune ni l'idée Chaque moune ni l'angage Chaque moune ni histoire Chaque moune ni vécu yo, Et ou en propos, en dehors de tout ça, pour ou considérer que c'est une menace. Et ou quoi fait pire que ça Ou quoi prend un contexte Ou quoi roteille Ou quoi prend une phrase et ou quoi décider que certaines ou quoi deux trois phrases Ou quoi dit que ça c'est une menace Mais ça pas qu'acquienne parce que yo-même yoni en propre système à vous, ça ou quoi créer la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est le droit qu'on ait de parler avec propre langage. À ou, et l'autre là, qui n'est pas en même culture là, qui peut comprendre qu'on menace, on ne peut pas prendre pour une menace. D'ailleurs, lui-même dit ça l'autre jour, devant tout le monde, qu'il n'a pas senti que euh, Gabi était menacée. Il dit ça. Il, il, donc, ça avait bien dit a un procès qui a fait, en dehors de toute dimension historique, culturelle, linguistique, sociologique, spirituelle en nous. Et c'est ça, que nous voulais expliquer yo. C'est que yo pépani des grilles de lecture, des préfabriqués qui pour nous juger vê nous ce n'est pas préfabriqué là, ça, parce que ça pas ca contré ça nous nous ni a dit. Après, vous savez, euh, euh, intention à moune, raison à moune, surtout là où c'est un serviteur de l'État, et lui-même t'a dit qu'il est un serviteur zélé de l'État. En cas songez l'expression là ça, parce que ça a été ma moins. Parce que, où peut servir une cause, où peut servir un travail, euh, mais là où on l'adjectif zélé, ça n'a pas sens, ça n'a pas connotation. Et même gens-là... Ils a yo, nou passe, pas essayer de comprendre le créole en nous, nous, nous, nous, essayé nous, nous, nous, parce nous, nous, nous, passer nous, français là pour nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, dit à d'Italie, son policier, qui traduit tout ça à euh, Gabi a dit, euh, nous n'y avons véritable problème pour nous comprendre nous. Et à la motivation elle ouais, en passant, les mêmes de ça, mais c'est vrai que ni un contexte qui a interpellé nous, ni un rapport de force avec l'État français qui a existé, ni, on, ni actuellement des tensions sociales, nous avons un système de rapport de force qui met en place des gens qui comptent l'obligation vaccinale, qui ont résisté et peut-être qu'en face, les enjeux différents et qu'effectivement, nous avons rentré dans des sortes de la guerre que nous-mêmes, nous avons essayé de comprendre qui sont ça. Nous bien voyons qu'entre-temps, nous avons l'objet qui fait, nous avons arrêté Domota, tout le monde voit la vidéo là. Il y a à mettre la balle. Euh, yo, alors, nous ne savons pas qui est qui fait ça, mais on mettez mettre les éléments les uns et vers les autres pour peut comprendre ce qu a fait. Yo ont Gazé et Gabi ils ont l'obitain qui qu a fait. et, et, et, et Effectivement, nous avons un procès qui, qui a dépassé largement le fait qu'on a des propos et qu'on l'autre a plein de, de ces propos-là. Ça n'a ça pas, ça pas ni bon sens. 매주, 매주, 매주.